Maggie... Maggie... Maggie -quette. Maggie -quette. <coughs> okay. ah. Charles, ouais, euh, on a du on a du nouveau là sur l'affaire. Non rien. Même pas une piste. Oh, moi j'y comprends plus rien. Elle se lève. Elle découvre euh, le cadavre de son mari, et puis plus rien. Et, euh, non t'as vérifié euh, l'agenda de euh, Maggie Kate? Non rien. Ouais, évidemment. Pas, perdu, euh, je sais pas, je suis perdu. Je. Je sais pas, Ouais, j'y arrive pas, quoi. Non mais je.. Enfin j'arrive pas. Je suis désolé. J'suis... Non mais qu'est-ce que tu fous là mais... Enchaîne la réplique Qu'est-ce que je fais Bah pff, je, je fais rien quoi, y a pas de conditions, euh, j'en peux plus, moi ça fait trois heures qu'on est sur ce tournage... Mais euh... en trois heures, t'as le temps d'apprendre ton texte Mais euh, c'est même pas un texte... Putain euh... mais t'es allé à l'école maternelle Alors tu sais lire, tu vas apprendre ton texte et tu vas le dire maintenant Écoutez, calmez-vous, on va reprendre et on va y arriver, ça va aller Tu peux pas tout faire quoi... Ouais, on va recommencer... Bon, silence... Moteur... Ça tourne... Oh. Et... action Charles, c'est ça. Oui, on a du nouveau euh, sur l'affaire. Non, même pas une piste Rien Ok. On a vérifié l'argent de euh, ma geekette, c'est ça Non ah mais j'ai un problème. J'ai un problème avec la connectique. Ah ouais Ouais. ouais bah, quand on la touche... Elle se lève, découvre le cadavre de son mari, et plus rien. Même pas un, un indice. Moi je... je comprends plus, je comprends plus rien mort sur les bras et moi j'ai pas d'indice non mais qu'est-ce que tu fous là ça fait 50 fois qu'on répète le même plan j'en ai ras la marmite putain mais t'es pas capable de réciter un texte tu fous quoi là les acteurs ils sont tous susceptibles Non, tu me connais. Tu sais comment je bosse. Je me suis un peu emballé tout à l'heure, mais... Euh, tu sais, j'aime pas trop m'entourer de gens inutiles. Je pense qu'il faut que tu rentres dans les persos, ok Rentre dans l'univers du film noir. Ok On en refait une. you. Mm -hmm.